genre de méthode, donc en bouteille et pinceaux, d'habitude j'ai toujours mes petits pots avec mes pinceaux individuels. Euh, C'est un gain de temps énorme, j'ai euh, beaucoup apprécié travailler de cette manière, euh, j'ai eu un résultat qui était euh, très fin et euh, je trouve la méthode euh, relativement facile, le gel a l'air méga solide, euh, maintenant on verra euh, à la suite euh, ce que ça va donner au retour.